Bonjour et bienvenue sur notre site internet, mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous parler de web et de vous expliquer brièvement ce que nous offrons comme service. Donc ProSiteWeb c'est une agence web qui est basée à Montréal et nous offrons aux entreprises des sites web sur mesure ou avec des designs que nous trouvons parfois sur les plateformes de vente en ligne. Donc ça veut dire si par exemple vous êtes une entreprise et que vous souhaitez créer un site web sur mesure, nous pouvons euh, travailler avec vous, évaluer votre besoin et développer un design qui va être adapté à 100% à votre besoin. Et nous allons aussi développer les fonctionnalités, créer tout ce que vous avez besoin pour être en mesure de vous offrir un site web de qualité. Donc alternativement, nous pouvons aussi de temps en temps euh, prendre des solutions en ligne. Par exemple, nous allons peut-être aller sur des plateformes comme Evento, prendre des designs euh, HTML que nous pouvons convertir en thème WordPress pour ensuite euh, vous offrir un site web de qualité. Donc, pourquoi vous devrez travailler avec nous En fait, nous sommes une équipe de développeurs aussi bien front-end que back-end. On savait dit, euh, nous sommes en mesure de développer euh, le design et les différentes fonctionnalités pour les sites internet. Donc, ce qui fait que ça nous donne un certain, un certain avantage lorsque euh, on veut manipuler, par exemple, les sites internet. Ça veut dire, si par exemple vous êtes, euh, vous avez un site web et que vous souhaitez, par exemple, ajouter de nouvelles fonctionnalités, euh, créer des solutions sur mesure ou connecter votre site web avec des solutions externes, nous pouvons travailler avec vous. Et aussi, nous avons euh, des connaissances assez avancées en ce qui concerne l'optimisation des sites internet, la sécurité ou euh, travailler sur tout ce qui concerne la, une bonne partie de ces frameworks qui sont utilisés ou de ces outils qui sont utilisés pour la conception des sites internet. Euh, donc, donc, nous sommes particulièrement une équipe de jeunes. Donc, dire nous avons euh, nous sommes, et sont constamment en apprentissage. -dire que nous avons beaucoup plus cette approche qui consiste à constamment s'informer pour être en mesure de toujours offrir le meilleur à notre clientèle. Donc, si par exemple vous êtes intéressé et que vous souhaitez avoir des, web, des services de qualité, je vous invite à tout simplement nous contacter. Et ce serait un plaisir de mieux discuter avec vous de votre besoin. Donc, on, peut, on va vous offrir une estimation gratuite de votre projet et à l'issue de cela, vous pouvez même euh, voir un, des exemples de sites web que nous avons eu à développer ou des fonctionnalités. Donc, euh, je vous invite à tout simplement visiter notre site internet. Vous allez parcourir les différentes pages. Vous allez voir sur notre site web les services que nous offrons, les, les outils que nous développons et nos différentes contributions à travers les plateformes comme WooCommerce ou WordPress. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout bonne continuation sur notre site internet. À bientôt. Bye.